Bonjour à toutes et à tous, donc euh, on est en direct chez Chante Libre qui est fermée avec Marie-Aude aujourd'hui. Voilà. Ouais. Je suis en train de regarder une série qui s'appelle Studio 60 où tous les vendredis font une émission comme ça en direct. Et Quelqu'un vient de me lancer le top, je ne pensais pas à me lancer dans une carrière d'animatrice télé mais pourquoi pas. Donc voilà, <rire> bienvenue à tous. Euh, donc aujourd'hui on est avec Marie-Aude pour parler, pour parler d'Angie. Et pour lancer cette rencontre, je vais lire les mots d'une autre autrice, ceux de Clémentine Beauvais et son billet Instagram après, voilà. après sa lecture d'Angie. Mais alors, celui-là, quel gros bonheur Le duo de choc, sister and brother Muraille, à base de gamines surdouées, d'inspecteurs de police cloués chez lui par une intervention qui a mal tourné, de meurtres anciens jamais résolus, de coques colombiennes dans des containers de café, de Covid et du Havre. C'est absolument muraillesque, survitaminé, intelligent, Drôle, hyper addictif, ça rappelle les Nils Hazard et les Golems, et même les Sauveurs. Et c'est un vrai polar avec des péripéties de dingue et des enquêtes à la engrenage. Vraiment, trop génial, et sans vous le spoiler, c'est le premier d'une série. Voilà. Donc, avec marie on va discuter de, du duo de choc. Du duo de choc Sister and Brother Muraille, du polar. Oui. Et puis aussi, euh, on va essayer de donner une définition de Muraillesque. Parce qu'en lisant beaucoup de critiques, j'ai trouvé cet adjectif dans plusieurs critiques, « muraillesque ». J'ai même trouvé « muraïque voilà. ah, ». D'ailleurs, euh, je vous invite dans le chat, tous, si vous avez votre propre définition de « muraillesque », à la partager avec nous. Et comme ça, Gaëlle et Agnès qui sont derrière me donneront vos réponses. Et quand on arrivera à ce, ce passage-là de la rencontre, je, on en discutera de votre définition de « muraillesque ». Et puis, euh, tu parleras peut-être aussi un petit peu de, de la suite, de ce que tu fais. Hmm? Voilà. Donc, euh, parce que je sais que ceux qui ont déjà lu comme Clémentine, Angie, attendent mmh. la suite. Mmh. Voilà. Donc, euh, on était... Euh, le dernier livre qui est sorti, c'était Sauveur 6. Et euh, d'ailleurs, il était un peu teinté de suspense, ce Sauveur 6. Voilà. Hein il y avait une usurpation d'identité, un transfert de revolver, une attaque avait... à l'arme blanche. Il y avait quelque chose qui ressemblait ouais. à du polar, Un déjà. empoisonnement de bébé, même. Mmh. Mais oui mais, hein oui, mais oui. Et puis là, il y a Angie, écrit avec ton frère, mmh. voilà, qui est arrivée entre temps. Mmh. Voilà. Donc, euh, je voulais que tu nous parles un petit peu de pourquoi, pourquoi NG, pourquoi avec Loris? pourquoi, voilà, si tu reviens. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bon, bah, je vous ai amené quelque chose, hein, en fait. Euh, C'est un, un mail, voilà. Et ça va vous expliquer euh, bah, comment ça a démarré, le dimanche 15 mars 2020. Donc Macron venait de nous annoncer qu'on était euh, confinés euh, et que les écoles fermaient. Et puis je reviens de Bordeaux, où je suis allée voir mon frère, je suis dans la voiture. Et le lendemain, le dimanche 15, je lui ai écrit ceci. En revenant de Bordeaux, à la nuit tombée, j'ai regardé le film « 38 témoins » de Luc Bellevaux sur mon petit lecteur DVD. J'aime qu'on filme le Havre, c'est une ville tellement télégénique. Les docks, les gros bateaux transporteurs et leurs étranges cargaisons cubiques. L'ambiance, vite tragique, au crépuscule sous les arcades de béton. Et puis les reflets très gais des vitraux de l'église Saint-Joseph. C'est un film assez lent, 38 témoins, alors j'avais le, le loisir de rêver. Et j'ai vu en surimpression un autre film euh, où on, un témoin voit un meurtre par sa fenêtre, tu devines <rire> Oui, je vois. <rire> j'ai regardé il n'y a pas longtemps. D'accord, <rire> voilà, c'est fenêtre sur cours. Et à partir de, de ce moment-là, j'ai pensé à toi, je m'adresse à mon frère, oui. parce que le héros, interprété par James Stewart, est dans un fauteuil roulant. Et j'ai commencé à penser à un adulte reclus dans sa chambre. C'est tout, c'est le point de départ. Je crois que si tu veux te remettre à écrire, il faut que tu donnes quelque chose de toi à ce que tu vas écrire. Sans vergogne, au contraire, par générosité, il y a des malades, des jeunes malades en fauteuil roulant, et ils ont le droit d'être des héros. Et mon frère, tu as le droit d'être écrivain, quel que soit ton état. Et donc voilà, euh, j'ai quitté mon frère de, de Bordeaux, j je savais qu'il était... Qu la maladie de Charcot, mm. et, euh, et il m'a dit cette phrase-là, j'ai l'impression de devenir invisible, parce qu'il n'écrivait plus. Mm. Et je me suis dit que ce n'était pas possible. Voilà. Donc vous vous êtes lancée. Et on n'avait pas le droit de ne pas y arriver. Voilà. <rire> <rire> et puis te connaissant, je suis sûre que de toute façon, l'urgence était là, l'envie... La, la, la nécessité, voilà, voilà. Je, je savais ah. que j'avais pas le choix. Ouais. Voilà pourquoi Angie, c'est assez long parce qu'il fallait que que mon frère ait une histoire assez longue à écrire. Je dis, je me faisais un peu l'effet de Chehrazad, oui, à, à raconter, raconter l'histoire pour que la nuit dure longtemps et même ouais. qu'il y, qu y en ait mille et une nuits. Ouais. Et puis, bah, d'ailleurs, il écrit la nuit. Hein. Voilà. Donc, euh, on a terminé ce livre. Je savais pas si on arriverait au bout. Comme je voulais qu'il lâche le dernier chapitre, j'ai commencé à lancer la deuxième histoire. Je ne savais pas si nous arriverions au bout. Il l'a terminé, en fait, le dernier chapitre cette nuit. Ah, tu vois, juste avant que tu viennes parler, Dengie. Voilà, et j'ai lancé en dessous la troisième <rire> histoire. Et, et c'est une histoire de... c'est un peu fou, quoi, voilà, parce oui. que ça fait quand même deux gros romans en un an. Ouais. Je pense qu'il a jamais... Je ne peux pas dire qu'il écrit puisqu'il dicte, hein. mais quand on nous demande, c'est difficile d'écrire à quatre mains, on répond, on écrit à deux voix. Voilà. Et en parlant de ça, je, je voulais lire un petit extrait d'un entretien, puisque Laurie, c'est n'est pas là, euh, hein comme ça, physiquement hein. avec nous, mais je voulais qu'on entende sa voix, que tout le monde entende sa voix aussi. Et donc, j'ai choisi un, entretien d un, un extrait d'un entretien qui est dans un dossier qu'il y avait dans la revue de l'École des lettres, qui était consacré en 2017, où il revenait sur votre expérience d'écriture de, de Golem. Golem, voilà. donc c'était en l'an 2000, voilà. oui, ça, ça, ça vous Et montrer. comme ça, pour que tu nous parles un tout petit peu de comment vous avez fait d'un point de vue, enfin, au quotidien, pour, pour écrire. Donc il dit « Tous les gens qui écrivent me comprendront. Voyez-vous, quand nous lisons les œuvres des autres, nous nous en faisons une opinion. Il y a entre le texte et nous, cette distance qui permet de porter un jugement, qui permet aussi l'effet de surprise, le rire spontané, qui autorise le suspense et insiste de suite. Quel écrivain ne s'est pas posé la question Et si j'étais mon propre lecteur que penserais-je de mes œuvres Rirais-je Tremblerais-je Aimerais-je Comme il est pénible de commencer une phrase et d'en connaître déjà la fin, de suivre le fil d'une histoire et de n'avoir aucun doute sur son déroulement. Parfois, relisant un texte ancien dont l'essentiel s'est égaré dans les recoins de l'oubli, il se peut qu'on effleure la divine sensation, se lire soi-même avec un sentiment de découverte et nourrir un instant l'illusion qu'on se juge comme on jugerait autrui. Mais bien sûr, on se connaît et donc, d'une manière ou d'une autre, on se reconnaît. Pendant quelques mois, j'ai ouvert des fichiers, lu des chapitres, parfois ils m'enchantaient, parfois ils m'agassaient, je n'en avais pas écrit une ligne, pourtant, c'était mon livre, je le découvrais, comme si je travaillais en dormant, et je savais enfin ce que je pensais. <rire> oui, bah, ça m'est arrivé encore hier soir, en fait, cette idée-là, que, voilà, c est là il est là-dessus, <rire> c'est le dernier chapitre, il est là, alors... Euh... Il m'a juste euh, lu hier, euh, la, la dernière phrase, avant de m'envoyer le, le texte, mmh. donc je sais comment ça se termine. Toi, <rire> tu connais la fin. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'aurais écrite. Qu l écrite. Voilà. Et, et vous avez travaillé vraiment de façon euh, régulière, très très régulière. Bah, C'est-à-dire qu'on était confinés, donc on n'avait rien d'autre <rire> à foutre. <rire> Vous avez bien connu ça. Et donc j'ai jamais autant travaillé de ma vie, non mais Loris lui le dit régulièrement, on n'a rien foutu quoi de notre vie. Quoi. On a, ne on a, on travaillait pas, c'est juste ça. Et donc là, c'est du sérieux. Mmh. Et donc, euh, oui, chacun dans, de son côté, confiné, chacun dans une maison de campagne d'ailleurs, mmh. avec euh, l'autorisation de sortie pour faire moi, j'avais le droit de, de faire, faire boucle. Ma, ma, ma petite boucle, voilà. Mmh. Et donc, euh, rendez-vous tous les, tous les... Au début, c'était tous les deux jours, maintenant c'est tous les jours, euh, à telle heure, voilà. Et puis, euh, bah, on se raconte l'histoire et, et, et dès qu'on a, on, on partage les chapitres, etc. Au mmh. début, c'était vraiment comme un mouvement de balancier, exactement. Mmh. Pour le deuxième, ça, avait, ça a été différent parce que j'ai tout, euh, c est, c est, je travaille beaucoup sur la trame, sur l'intrigue, sur les personnages, etc. Je le brief énormément, je lui mets des... Et, en fait, il a la trame sur son sur son ordi et il écrit dessus mm. euh, parce que parce qu'il a besoin d'écrire, mm. c'est-à-dire de dicter. Mm. Alors la panique pour moi, c'est quand il me dit, mais... « Qu'est-ce que je fais cette nuit ?» Et alors là, il faut que je trouve là Parce que lui, il travaille en dormant. <rire> hein. <rire> ben voilà, Quand tu dors. <rire> Pendant que moi, je dors, il, il Alors, c'est la grosse panique. Et là, hier soir, ben, c'était un peu ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai peur de me lancer bille en tête. Tellement, tellement, il voilà, faut que je lui donne de quoi écrire. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez effarant pour mmh. moi. Parce qu'en fait, je dis « Mais écris-moi vite. » Oui, c'est ça. Parce qu'il qu me fatigue. Je dis « Arrête de faire la course en tête. » Et, et donc voilà, ça, ça a été cette espèce de, de, de mouvement, euh, oui, euh, assez hurissant en réalité. Et du coup, vous êtes revenu euh, au Polar, en fait, euh, donc ouais. c'est un polar. Et j'ai écouté un épisode euh, du Book Club de, dans Louis Media. Du coup, il euh, y, y aura le lien qui va vous être mis dans le, dans le chat, si vous voulez réécouter, où tu parlais d'une trouvaille un jour dans une brocante, que tu avais trouvé un carton, une caisse pleine de livres, que tu disais quand tu étais enfant qui étaient les enquêtes de Jacques Rogy. Oui, qu'on lisait en famille. Que tu voilà. lisais en famille. Ouais, ouais. Et donc, euh, c'était un polar. Et euh, quand on t'écoute dans ce podcast, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que bah, tout de suite, il euh, y a ton talent de romancière. Qui, on, on a déjà envie, tu racontes déjà une histoire. Donc, euh, tu dis que tu as ouvert un des livres, qu'il y a une photo qui est tombée. Oui. Peut-être la photo de, de petit du petit, du petit mmh. propriétaire. Et tu dis aussi que si on se renseigne sur l'auteur Pierre Lamblin, on ne trouve rien. C'est vrai. Ouais, ouais, et ouais. tu finis avec une voix un peu comme ça, mystérieuse, tu dis « un mystère à la Jacques-Roger <rire> ». Oui, oui, sûrement. Bah, D'ailleurs, on a un inspecteur dans notre histoire qui s'appelle Lamblin, et c'est mmh. un... Un, <rire> un hommage à Pierre Lamblin, qui sans doute, alors qu'on était tout gamin, nous a donné envie de, du polar. Ce qui était étonnant de cette collection, c'était du rouge et or, c'était les enquêtes de Jacques-Roger, il y en a une vingtaine, euh, eh c'est que c'était un adulte qui menait des enquêtes. enquêtes, alors qu'autrement c'était le club des cinq, c'était oui. des enfants. Oui. Et, et c'était des enquêtes très adultes, ça faisait un petit peu penser aux cinq dernières minutes que, que regardaient nos parents. Euh, ce monsieur Lamblin, il nous parlait de, du monde adulte. Voilà, c'était très surprenant oui. pour l'époque en plus. Oui. Et du coup, dans le polar, j'ai lu un article dernièrement sur pourquoi les gens aiment le polar. Donc... Euh, vous en, toi, tu en as écrit, il y a les Nils, il y a le tueur à la cravate, euh, Loris a aussi écrit des polars et des thrillers. Euh, et donc, euh, toi, tu, je sais que tu en lis euh, beaucoup. Souvent, j'ai voyagé avec toi, il y avait toujours un maré ah, oui. dans, dans tes affaires. Oui, oui. Et, euh, et du coup, euh, dans un article dernièrement, j'ai lu pourquoi les lecteurs de, aimaient le polar. Donc ils, aiment pour plusieurs, donc, ils aiment le suspense des enquêtes et de l'intrigue. Mmh. Ils aiment mmh. les personnages et leur psychologie atypique, mmh. c'est ce qu'ils cherchent. La dimension sociétale, ils aiment aussi plonger dans des géographies et des milieux différents des leurs, enfin très particuliers. Et puis euh, finalement, ils, aiment, ils disent que c'est un vrai divertissement, le polar. Ils sont exigeants. Ils sont exigeants, il faut qu'il y ait tout ça. Et moi, je pense que NJ coche toutes ces cases. Ah, c'est gentil. Ouais. En tous pense, les cas, c'est en équilibre. Ouais. Si, si si, je pense. Et il y a aussi quand même ça dans, dans un G qui est euh, vous avez plongé dans le. Havre Francis, c'est ce que tu dis mmh. au début. Hein. d'ailleurs, mmh. dans le verso de la de la couverture, si on peut le, je pense qu'on peut le regarder. Le verso de la couverture, il y a le plan du Havre. Non, bah, hein. bah. Et tu l'as d'ailleurs le plan, voilà, tu as étudié <rire> le, plan <de> théâtre, <rire> le plan du Havre. On a vécu au Havre, ouais. parce qu'en fait on ne pouvait pas bouger, donc euh, voilà, on était au Havre, on avait notre plan, et euh, l'escalier de mont où est-ce que c'est, le tunnel Génère, et machin. Ouais. Et ce qui est très rigolo, c'est que je disais à mon frère, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Parce, parce, que, parce que les qu gens, fait, ils vont regarder. Ils ne me croyaient pas. Mais en fait, on a eu des lecteurs. Vous avez tout bon. On a regardé On a, on a regardé. Réussié. On a fait. On a refait le bon, trajet. Par contre, on s'est fait engueuler parce que page 404. Alors, c'est pas la peine, hein, c'est fait, on a, on a repéré page 404. La chienne lève la patte pour pisser. Non, les chiennes ne lèvent pas la patte ah, pour on pisser. On corrigera. On corrigera pour le poche. C'est pour le. <rire> pour Mon la... <rire> n'en vient pas. Il me dit, mais c'est pas possible que les lecteurs. <rire> Il me dit, si si, mais en plus fait, si <rire> Ils, sont... Ils écrivent en plus pour le dire. <rire> Donc, mais merci. Parce que hein. c'est des lecteurs attentifs voilà, ici, tu vois. Donc, voilà. Mm. et euh, mais c'est vrai que il y a ce et puis euh, on n'est pas habitué non plus c'est peut-être aussi votre duo aussi qui fait que tu as plongé dans les dockers sur le ah Havre oui. je le pense fort, que bon, bon, je lui dis que c'est beau hein, parce oui. que je regardais ce film c'est vrai que c'est beau le mm. Havre la nuit sous sous temps de pluie mm. <rire> on a ce qu'il faut là bas et donc euh... Ça me faisait rêver, mais, mais, mais mon frère, c'est le port, c'est c'est le large, c'était mmh. les, les histoires de pirates, c'était alors évidemment le, la drogue, les, mmh. le, tout ça, ça ça lui ça lui parlait. Bon, sans doute au départ plus qu'à moi, hein, mmh. donc, voilà. Moi, moi, ça m'a dépaysé c'est ouais. sûr, de partir dans ce milieu des dockers et tout ça, je ne ouais. m'y attendais pas. Ouais. Et l'intrigue, vous l'avez construite dès le début, vous saviez où vous alliez où vous Alors, vous si sa... voyez le nombre de mails qu'on a échangé <rire> au début, il y a de quoi écrire cinq romans. C'est parti, tchouf, tchouf. Plein euh, d'idées différentes. Voilà, voilà c'était dans, dans, dans le Gaston Leroux, tantôt dans la Légata Christie, tantôt dans le marie tantôt. On sentait bien qu'on voilà, on se cherchait, en mmh. fait, voilà. Euh, et qu'il fallait absolument qu'on se trouve donc ouais. euh, je, euh, effectivement j'ai une grosse culture policière donc ouais. euh, je, je pouvais amener énormément d'intrigues et de, de, de, de trucs et astuces etc ouais. bon après il fallait, il fallait accrocher une, quelque chose de, de solide, de quoi. solide. Ouais. Ouais. Euh, ça, ça, a pas été, ça sent mal au démarrage, mais c'est un petit peu comme quand on jouait quand on était enfant, qu'on mmh. se dispute un petit peu au début, qu'est-ce qu'on va faire comme jeu, etc. Nous, on avait un truc, c'est qu'on écrivait le nom des jeux sur des petits bouts de papier, parce qu'on avait des jeux codés. Hein, ils étaient, alors, le meunier, le footballeur, le chasseur de girafes, voilà, tu, tu pillais pliais, puis tu tirais voilà, C'était l'intrigue que tu allais développer <rire> dans la journée. Mais tu t'engueulais <rire> aussi. Oh non, mais c'était déjà celui-là, l'autre. Et, et donc, en fait, c'est un peu ça qu'on qu a, qu a, qu a revécu. Que, puis ensemble. aussi il y a un moment et c'était pareil quand on était petit on était en plein dans le jeu, c'était à table mais on a commencé juste, juste et en fait on, le temps se contracte quand ouais. tu joues et que tu es bien avec ouais. le partenaire et donc euh, bah, c'est ce qui nous est arrivé tout d'un coup euh, bah, voilà, et, euh, on s'est mis à écrire et, mmh. et à jouer ouais, mmh. donc euh, c'est vrai que ce policier aussi, donc parce que cet adjectif muraillesque hein, que j'ai lu beaucoup, beaucoup. Euh, C'est vrai que ce policier, Angie, il a aussi des allures euh, voilà des, des allures de saga. Hein et il y a quelque chose comme ça, on glisse, et puis il y a des, des héros. Enfin, les héros, ils sont tellement vivants, on les voit là, enfin, on a l'impression qu'on vit avec eux. Et puis on est dans l'actualité. Comme ça, très, très... Et puis il y a aussi, euh, on est saisi vraiment au détour parfois juste d'une ligne, d'une très grande émotion, enfin, par exemple, il y a un passage où Augustin, au tout début, il se retrouve coincé dans son hôpital. Et puis, il y a sa tante qui vient lui déposer son repas, très gentiment. Et au détour d'une ligne comme ça, avec la charlotte chocolat orange, on apprend qu'il est orphelin. Et voilà, donc, moi, toutes ces choses-là, pour moi, c'est des choses un peu... Du du muraillesque, en tous les cas. Et euh, donc, euh, là, il y a Gaëlle qui vient de me faire passer un petit, un petit mot avec euh, Blandine, aussi, qui a ses réflexions sur le, sur le muraille. Alors, elle dit qu'il parle de choses profondes, de la vie, avec une simplicité déconcertante. Elle dit aussi la promesse d'un moment de lecture passionnant. Et que, y a, que et Elisabeth dit que c'est une écriture émouvante. Alors, ouais. moi, j'ai mis aussi quelques... quelques, quelques ma petite liste aussi oui. et comme ça on va en discuter moi je trouve que c'est aussi arriver à fixer le monde qui euh, qui est dans l'ultra vraiment actualité mmh. euh, mais avec un regard qui est particulier donc c'est à dire que on est intéressé parce que vous, parce que vous regardez mais surtout de la façon dont vous le regardez aussi et puis que vous le retranscrivez je trouve euh, les dialogues moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans le Muraillès yes, qui est dans les dialogues. D'ailleurs, j'ai même vu qu'il y a un livre entier sur la typologie des dialogues dans Dinky Rouchant, un livre universitaire qui existe ouais. quand même. Voilà. Il y a ce parfum aussi euh, de France, si, parti si particulier, si juste, euh, dans les prénoms, dans. Enfin, dans, dans ah, on chose. les a gratinés, là. <rire> Augustin Maupetit, Emma Tourniquet, ouais. euh, Félix Haute-Cloche. Oui, non, on y est allé. là. Ouais. Oui, voilà. Et euh, chez nous. Voilà. L'humour. Mm l'immédiat, le côté réconfortant et puis, euh, et puis cette langue qui semble comme ça simple ou comme si on parlait tous les jours mais qui en fait est tellement travaillée, enfin, parce que dans les dialogues on a l'impression que tout ça est naturel, mais en fait… Il ne faut pas un mot de trop. Voilà. <rire> tout doit faire avancer en fait. Ouais. voilà mmh. ouais. euh... Alors tu là, pour ce, qui est de, pour ce qui est de l'immédiat, euh, oui, on, on a un mois de décalage avec ce qui a été en train ouais. de se passer. Le choix du temps présent, euh, je pense que c'est Loris qui l'a choisi. Bon, je pense qu'il vit voilà, dans, dans une urgence du présent et euh, c'était le temps le plus approprié pour nous. Ouais. Donc, euh, ça a donné cette énergie particulière, je ouais. pense, à, à Angie, ouais. à... Et euh, très curieusement, donc on est un peu talonné par les événements. Il faut qu'on fasse attention à ne pas les dépasser, même, puisque comme on, on, on part avec très, très peu de décalage par rapport à mais ce oui. qui est en train d'arriver. Alors, c'était assez amusant parce qu'il fallait l'intégrer, en fait. Oui. Et le, le Covid et le confinement sont des, sont des événements. Oui. Euh, rentrent dans l'intrigue dans et, et, et compliquent effectivement, le travail de l'enquêteur. Euh, parce que non seulement il est dans son briseuil roulant, mais Il est confiné. Il est confiné. Mais ce qui est donc, super voilà. aussi sur l'utilisation que vous faites de cet immédiat, enfin c'est ce, que ce n'est pas, pas, enfin, pas un livre sur le Covid, ce n'est pas un livre sur le confinement. Non, c'est qu'on l'a utilisé comme un... Voilà, par exemple, ouais. ben, ben, il, il s'est dit comment, comment agir. Donc, il y a cette petite fille qui est en face et lui, il a un chien, il a le droit de sortir le chien. Bon, voilà, elle va, elle, il va, la tête, elle sera les jambes, mais en réalité, assez rapidement, on s'aperçoit qu'elle est très maligne, cette petite ouais. fille. Donc, elle met son grain de sel dans l'enquête. En etc. plus, elle est hyper voilà. mnésique. Elle est, est hyper mnésique. C'est c'est pratique, oui, une... pratique, on pratique voilà, pour un faire une un enquête, enquête ouais. voilà. mm. c'est un super témoin effectivement mm. et, et bon donc là on a continué notre histoire avec Angie mm. et Augustin dans, dans le deuxième donc ça va s'appeler Souviens-toi de Septembre et, euh, et là bon bah le, la fiction dans, dans, dans laquelle ils vivent tous les deux c'est qu'elle est stagiaire à l'hôtel de police donc mm. Elle euh, fait voilà son stage, Elle fait immersion son stage, voilà, son stage <rire> en immersion à l'hôtel de police. Bon, il fallait continuer à faire jouer ce, ce ouais. tandem, donc il faut, il faut trouver des raisons d'être bah hein. ouais. Mais il y a des super tandems entre Andy et puis lui, et puis la tante. Moi j'aime beaucoup la tante, j'ai un petit faible aussi pour la tante. Tante Thérèse, tante alors, Thérèse. alors on va, on va avouer, euh, elle est un peu copiée sur notre sœur. <rire> voilà. Rien que physiquement, déjà c'est une baraque, elle est impressionnante, fait un peu peur. Donc on ne discute pas trop en face déjà, euh, ça c'est ma sœur. Et donc Christine Boker, hein, voilà, ouais. qui est aussi écrivain. Et euh, donc, euh, bah, elle est pas mal versée dans tout ce qui est paranormal, euh, elle aime bien vous tirer les cartes, etc. Donc, le, le côté euh, comme ça, un peu euh, anglaise, un peu fofolle, un, euh, un peu appendue, Et quand elle etc. voit les gens, elle, elle voit leur aura, aura, hein. Elle voit l'aura des gens, tout ouais. ça, on, on oui. a un, Bon, je ne sais pas si elle va se reconnaître, elle ne l'a pas encore lu. Hein, ouais. Je ne sais pas si elle va se reconnaître, mais nous, on s'est amusés, oui. oui. Bon, donc on sait, donc en tous les cas, pour tous les lecteurs qui ont beaucoup aimé Angie, vous savez que la suite va arriver très, très, très bientôt. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions qui sont dans le chat J'espère que juste, ça vous a juste donné envie encore plus pour <rire> ceux qui ne l'ont pas de lire. On a fait attention, on n'a pas fait du tout de. On n'a pas de, spoilé. On n'a pas spoilé parce que c'est quand même compliqué quand on parle d'un polar. On voulait faire attention. Ça serait une cuisinée Non, non, non. <rire> on ne va pas faire de choses comme ça. Donc voilà. Euh, c'est aussi, euh, moi ce que j'ai aimé beaucoup à la fin, et d'ailleurs euh, tout le monde est pris par le plaisir hein, de la lecture, puisque tu. Tu sais que même que le correcteur a été pris par le plaisir de cette lecture. Et, et qu'il était frustré. Et frustré à la fin et qu'il a mis un petit mot genre, ah, s'il vous plaît. Voilà, il ne savait pas ce qu'allait devenir Alice, il n'était pas content. En fait, on, on a fait le, aussi le deuxième pour lui. Ouais. Il faut qu'il le sache, monsieur Henri. On lui dira quand voilà. hein, même ben, que quand même il y a ce, ce plaisir aussi de, voilà, de, de ces personnages parce qu'il y a l'enquête, il y a tout ça, mais il y a aussi des, ben, des a personnages toute, très très en Il y a un, un quatuor euh, voilà, qui, qui, qui, qui change, qui se cherche. Voilà, et voilà il y a tout une affaire voilà. sentimentale et puis voilà. moi comme Henri, comme Henri le correcteur j'aime beaucoup les fins heureuses donc je vous remercie aussi pour cette fin heureuse